Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour hautement politique, puisque nous sommes dans la phase des élections législatives et on s'intéresse ce soir à la troisième circonscription, circonscription, on le rappel qui comprend les communes de Bimao, Dé, Goyave, Lamantin, Sainte-Rose, Petitbourg, Pointe-Noire et euh, on l'a dit, Dé également, pourquoi j'en parle bien évidemment parce que le député sortant nous vient de cette commune de Dé, il s'agit de Max Mathiazin et il est notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir Avin hein. bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord parce que vous êtes le député sortant, il convenait de vous avoir candidat à votre réélection dans cette troisième circonscription de Guadeloupe. Parlons d'abord de votre bilan, c'est ce que vous allez mettre en avant, on imagine, pendant cette campagne électorale. Oui, pas seulement le bilan, mais le bilan, puisque j'ai un bon bilan, j'estime je que j'ai un bon bilan, et pas seulement moi. Mais euh, mes concitoyens que je rencontre qui me connaissent et qui ont pris connaissance de ce bilan, mais qui ont suivi mon action euh, tout au long des cinq, euh, cinq dernières années, cinq, an cinq années de, de mandature. Et puis, euh, je vais parler aussi de la manière dont je vois le futur de la Guadeloupe. Oui, alors bien évidemment, euh, on parlera et je conviens de le, de le dire, hein, puisqu'il y a 20 candidats euh, dans cette, inscrits pour cette élection dans la troisième circonscription. On va d'ailleurs tous les nommer en fin d'émission. Max Mathiasin, quand vous voyez ce nombre de candidatures face à la vôtre, c'est qu'il y en a qui ne partagent pas finalement ce bilan que vous qualifiez de bon. Oui, c'est précisément parce qu'il y a un bon bilan. Alors, beaucoup viennent et s'imaginent que, en fait, le travail du parlementaire, c'est un travail facile, que, que ça peut comporter un certain prestige. Mais je vous rappelle qu'il y en avait 23 la dernière fois. Oui. Donc, ce n'est pas, <coughs> pas une première. Sans doute les électrices et les électeurs s'intéressent beaucoup plus à, ces, à, cette, à ce scrutin à venir. En tout cas, c'est un bon bilan. C'est un bilan où j'ai été sur tous les fronts dès lors que j'ai été élu. J'ai pris position sur des grands dossiers. Par exemple, la question des radars en Guadeloupe. Qui, à part, euh, à part Max Mathiasé, c'est-à-dire moi-même, et Eric euh, Coriolan de Sentinelle Guadeloupe, ont pris position sur cette affaire Il fallait le faire à l'époque. Ça m'a valu des désagréments. Mais nous sommes allés encore plus fondamentalement dans les dossiers qui concernaient la Guadeloupe. Par exemple, quand l'université était sous le point de se disloquer, l'université des Antilles, c'est moi qui ai fait partie de cette mission d'enquête et qui ai préconisé, c'est moi qui ai, qui ai joué je dire, le rôle de charnière pour que nous n'allions pas vers l'éclatement. Et puis ce sont les parlementaires, pas seulement moi, quand il s'agissait de supprimer 76 postes dans l'éducation en Guadeloupe. Mais plus généralement, nous avons pris une position, ou j'ai pris position, sur les grands dossiers, la, re, et la revalorisation de la retraite des agriculteurs, la restructuration des filières, le contre, par exemple, les produits de dégagement. Euh, vous savez, les produits de dégagement, ce sont des produits qui sont des invendus oui. et que, que l'on retrouve sur les marchés ici mais aussi plusieurs missions d'enquête que j'ai menées. Absolument, mais vous n'êtes pas censé, sans savoir, pardon, que la législature qui, qui, qui s'est achevée a été marquée par la crise sanitaire, la crise Covid, de façon exacerbée pour nos populations, quant à leur réaction en tout cas. Comment vous inscrivez face à toutes ces décisions qui ont pesé sur le quotidien des Guadeloupéens Ce n'est, vous savez, personne ne s'attendait à une telle pandémie. Pas moi je ne m'attendais pas à, ce que je, à avoir ça durant de mon vivant. Et puis, il fallait prendre un certain nombre de décisions. Personnellement, alors, je vais parler de deux éléments. Par exemple, moi, j'ai voté contre le pass sanitaire. Tout le monde peut le vérifier. J'avais demandé par amendement que ce soit adapté à la situation de notre pays, à son ouverture, euh, euh, l'ouverture des maisons, parce que nous vivons moins enfermés. Mais quand vous êtes à l'Assemblée nationale, même si vous votez contre une loi, il faut que les Guadeloupéens le sachent, eh bien, si la majorité vote pour, la loi s'applique. Pourquoi Parce que nous sommes sous l'article 73 de la Constitution. Les Guadeloupés ont choisi de rester dans ce qu'on appelle l'identité législative. Oui, mais, mais l'adaptation législative, l'habilitation législative parfois existe dans certains domaines. Oui, mais l'habilitation est très très longue hein, pour oui, l'avoir. Oui. Et par exemple, on a l'habilitation en matière d'énergie. De, de, de, oui. Et puis, il, je vais parler d'un autre dossier sur lequel je veux clarifier les choses. Il y avait ensuite euh, le pass vaccinal, oui, c'est beaucoup plus récent. Eh bien, le pass vaccinal, vous votiez contre comme le pass sanitaire, eh bien, il s'appliquait quand même dans un pays où il y avait pratiquement 70% de non-vaccinés. Qu'est-ce que j'ai préféré faire avec d'autres parlementaires, d'autres élus C'est de réfléchir pour que ça ne s'applique pas en Guadeloupe. Et ça ne s'est jamais impliqué en Guadeloupe parce qu'on a modifié l'article 1er d'une loi qui a trois. On a modifié le dispositif de cette loi, on a fait par amendement et pour donner la, la possibilité aux élus de discuter de cela, de cette application en Guadeloupe, finalement on a discuté avec le préfet, ça a été appliqué dès le mois de janvier, 22 janvier en France hexagonale et ça n'a jamais été appliqué en Guadeloupe. Oui, alors vous êtes en train de nous dire que vous avez été le député avec d'autres peut-être qui ont su dire non quand il le fallait. Ah, J'ai su dire non quand il le fallait, j'ai su aussi voter quand ça allait. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation pour une catégorie de notre population, j'ai voté ce texte-là. Parce qu'à chaque fois qu'il me semblait qu'un texte allait dans le sens de notre population, des intérêts de notre population, je le votais. Mais seulement, je me suis rendu compte très vite que la question de l'égalité réelle avait été oubliée. Et pourtant, il y avait un rapport, il y a une loi sur l'égalité réelle. Et j'ai eu l'occasion de dire personnellement au président de la République, monsieur le président, au cours d'une réunion, il y avait pratiquement tous les ministres. Au ministère des Outre-mer, Monsieur le Président, vos, parleurs, vos ministres n'ont pas le réflexe sur ultramarin. Il l'a répété dans un discours, ça n'a pas infléchi la politique. Oui. Et en grande, la crise que nous vivons aujourd'hui est en grande partie due à la nomination de Monsieur Le Cornu qui a gardé comme directeur de cabinet Monsieur Gustin. Qui a usé d'autoritarisme tout tout tout, le, tout au long de, sa, oui, de son ce séjour que, en Guadeloupe C'est ce que vous dites. La, la législature, la mandature de parlementaire que vous avez été sur ces cinq dernières années a été martelée par quelqu'un que vous connaissiez localement, la personne de, de Monsieur Gustin. Oui, mais j'ai été extrêmement vigilant. Je me suis opposé à lui plus d'une fois. Par exemple, quand il a voulu, il est monté à Paris pour nous demander de porter un amendement pour taxer les Guadeloupéens afin de financer la, le, le nouvel SMO. Eh bien. Je, je, je, je me suis soulevé contre cela. J'ai fait interrompre la réunion en lui disant que les Guadeloupéens ne m'avaient pas envoyé ici pour voter une taxe sur l'eau en Guadeloupe. Alors quand on vous entend, forcément, nous sommes obligés de vous poser la question de votre positionnement, Max Mathiazin, comme député de la 3e circonscription eh bien... à l'Assemblée nationale à l'issue d'élections présidentielles où les Guadeloupéens se sont... Véritablement exprimé contre la, la politique euh, du président de la République et de son gouvernement. Oui, ma position est claire. Nous sommes 27 députés ultramarins venant euh, de l'Océan Indien, de l'Atlantique, en fait, etc. Et je pense qu'on aurait pu dès, euh, dès la mandature précédente qui s'achève, faire mettre en place un groupe ultramarin. Il faut de la pédagogie pour comprendre. Un groupe, c'est 15 députés. Un groupe vous donne des moyens de travailler, des moyens d'exister à l'Assemblée nationale. Eh bien, Qu'est-ce qu'un locaux et autres Qu'est-ce qui s'est passé On n'a pas pu faire ce groupe. Oui. On n'a pas pu réaliser ce groupe la dernière fois. Au vu de ce qui s'est passé, de la manière dont l'ensemble des Outre-mer... On précise aux téléspectateurs qu'il y a une différence entre la délégation d'Outre-mer et ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Exactement. La délégation parlementaire est composée de 27 ultramarins, mmh. mais de 27 métropolitains aussi, en vous, hexagonaux. Oui. Et donc... Euh, et à la proportionnelle. Mais un groupe à l'Assemblée nationale vous donne la possibilité d'avoir la parole, d'avoir des locaux, de mieux préparer le travail et puis de vous opposer, si vous êtes d'accord, sur un certain nombre de textes. Par exemple, Mélenchon avait un groupe de 17 parlementaires. Ça lui permettait de prendre la parole. Pour autant, il y a une illusion qui court. Il n'a fait passer aucun amendement puisqu'il était minoritaire pour la Guadeloupe. Il y a eu la mission d'enquête sur l'eau qui a accusé les oui. Guadeloupéens mais comme la prescription était déjà, et qui n'a pas euh, vérifié le travail euh, euh, des multinationales ou de ceux de l'État qui géraient cette question-là, mais comme la prescription est déjà prononcée, on sait très bien qu'il n'y aura rien. Et puis, euh, il y a le groupe de Marine Le Pen. Ils étaient sept. Donc, on ne peut pas parler de groupe, parce qu'il en faut 15. Il en faut 15 donc, il ne suffit pas que nous ayons une vidéo en disant que, soit sur un amendement par grassement Soit en se mettant à l'écart, en faisant une petite vidéo, en disant « oui, je suis à l'Assemblée nationale, je quitte le Palais Bourbon, il est inadmissible que l Non, il faut voir le travail profond des parlementaires guadeloupéens. Vous l'impression que vous parlez de, de choses vécues que vous avez vues. Vous oui, de, de choses vécues projets. que oui. j'ai vécues tous les jours, euh, que j'ai vécues quotidiennement. Mais moi, j'étais au charbon. Ai, D'ailleurs, je n'ai pas voté le premier budget présenté. Des Outre-mer présentés par, par le, le gouvernement. Pourquoi je n'ai pas voté Parce que dans ce, dans ce premier budget, il y avait la suppression de l'abattement de 30% sous les impôts des ultramarins. Oui. Et donc, j'ai voté contre. Très bien. Alors, sur les quatre députés sortants de, de la Guadeloupe, dont vous faites partie, on, on, on le rappelle, euh, quelles sont vos relations aujourd'hui avec euh, ceux qui sont encore candidats C'est le cas d'Olivier Servat dans la première circonscription qui, vous l'avez entendu, se détache de cette majorité présidentielle, et au contraire de Justine Bénin, qui a été nouvellement nommée secrétaire d'État dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne. J'ai des relations amicales avec les députés. Et je vous ai dit qu'on a essayé de faire un groupe ultramarin. Au-delà de la question de la politique, lorsque vous êtes à Paris, au Palais-Bourbon, il y a forcément des solidarités qui se créent. Personnellement, j'ai expliqué ma position j'ai travaillé pour la Guadeloupe. Je me suis opposé quand il le fallait. On a entendu ma voix. Oui, mais mais je ne, moi je n'aurais, non, non je n n pas tous fait. non, moi je n'aurais aucun, aucune position, je veux dire, de revirement euh, si Je suis sincère soeurs. avec ouais. moi-même. Ouais. J'ai dit à chaque fois je dis aux Guadeloupéens voilà le travail que j'ai accompli. Ils me jugeront sur un bilan. Ils m'ont entendu. J'ai été le député qui défendait, qui a défendu et qui défendra encore les Guadeloupéens. Et on l'entend bien, mais on entend aussi de la part de la population. Euh, dans cette campagne électorale et dans la campagne officielle commence dès lundi. Où allez-vous siéger si vous êtes élu député je vous, dit, oui. je vous l'ai dit, je vais siéger dans ce groupe ultramarin. En tout cas, je siégerai de quelque part ou dans un groupe politique si nous n'arrivons pas si, à faire... Et le... s'il n'existe pas, effectivement et bien, il faut, oui. il faut, donc, Ce sera un groupe progressiste de toute manière. Parce que de toute façon, ne présumons de rien, je suis un homme de gauche, je serai parfaitement où siéger et vous savez pourquoi j'avais quitté le Parti socialiste à l'époque Parce qu'on m'avait plein, plein, plein de misère. Et à chaque fois que je me présentais à une élection, bien que j'étais premier secrétaire, on s'arrangeait pour me faire perdre. Oui, vous revenez sur des, des choses très locales. Mais, Mais les Guadeloupéens s'en souviennent. Alors, pour terminer, on va quand même vous laisser la parole sur les grands axes des programmes que vous essayez de défendre, que vous allez tenter de défendre à l'Assemblée nationale. Quels sont-ils, Max Mathias Eh bien, je reste un homme profondément attaché à l'aspect social. Je suis un humaniste. Par conséquent, la retraite a 60 ans. Je le défendrai. Par exemple, je défendrai également la possibilité pour que, pour que nous ayons une augmentation des salaires, si les entreprises le peuvent. Donc il faut examiner la question de l'économie. mais Il faut négocier ensemble pour voir ce qu'on peut faire là-dessus. Bref, tout ce qui va dans le sens de l'amélioration du niveau de vie de notre population, de la, de la hausse des prix. Donc il faut, il faut voir qu'aujourd'hui, avec l'inflation mondiale, ça va nous affecter encore plus. Donc, il faut penser aux marges qui sont trop importantes, il faut que chacun partage, mais plus globalement. La Guadeloupe a besoin d'un projet de développement économique et social. Au moment où nous demandons plus de domiciliation de pouvoir, et donc, il faut réfléchir à ce projet, se mettre en perspective, penser la Guadeloupe au sens, dans les deux sens du terme. Et donc, je serai de cela pour voir, par exemple, quelles compétences peuvent être, euh, je veux dire, euh, Transférés ici euh, pour, et exercés par les Guadeloupéens eux-mêmes, quelles, quelles autres compétences euh, euh, découlera ou découleront de la loi régalienne ou de l'État, mais il faut absolument, au, au, au sortir de ces élections euh, présidentielles, de cette élection présidentielle, il faut absolument que nous ayons cette réflexion euh, sur la Guadeloupe. On ne peut pas rester euh, inerte là-dessus. Eh bien, on vous remercie Max Mathiasin d'avoir été l'invité de ce question sans détour euh, qui s'intéresse aux législatives. Il convient pour nous maintenant de nommer eh l'ensemble des candidats. On a dit ils seront 20 dans cette troisième circonscription euh, Monsieur Christian Georges Henri Léo, Monsieur Hubert Kiaba, Monsieur Ferdi Louisi, Madame Sigi Esdras, Monsieur Raphaël Lapin, Monsieur Rodi Tolassi, Monsieur Fauvert Savant, Madame Marie Laure Aigle. Madame Béatrice Gamma, Monsieur Félix Flemmin, Madame Delphine Pierquin, Monsieur José Toribio, Monsieur Grégory Cabrillon, Madame Sylvie Chamougon-Anneau, Monsieur Fabrice Lus, Monsieur Max Mathiasin, notre invité ce soir, Monsieur Prévert Mayengo, Monsieur René-Claude Argis et Monsieur Gilbert Hédéval, ainsi que Monsieur Paul-Éric Confiac. Voilà, en tout cas, pour la partie légale de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. D'autres QSD sur les législatives à venir dans nos prochaines émissions, mais d'ici là, très bonne soirée. Merci.